Gens de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de Somme Parce que je n'ai pas la l'ami aujourd'hui, les amis, on est sur Skill P&P Et je suis très content de faire cette vidéo-là Parce que c'est la vidéo où je vais commencer à faire mon objectif Pour avoir 1 million de dollars Donc qui est la limite sur Skill P&P Si vous savez pas, les amis, on peut pas avoir plus de 1000 dollars sur Skill Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'avoir un million euh, J'ai déjà, en fait, j'ai déjà beaucoup avancé euh, en live, etc donc j'ai 700 à 13 906 dollars, il me manque 300 000 et pour ce faire, ça va être assez difficile parce que euh, j'ai mon placement renforcé encore, j'ai encore deux full space, donc peut-être que je pourrais vendre un full space pour y arriver, mais c'est pas dans mes plans. Mes plans c'est de vendre tout ce qui est euh, bloc de titan, euh, livre piquette, etc. et aussi vous montrer une technique comment vous faire de l'argent euh, facilement. Donc en fait je vais vous montrer euh, un masqueur. Donc Dernièrement, les amis, durant un live, il y a un de mes abonnés qui m'a donné euh, quelques bouteilles d'XP. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est d'enchanter des livres et euh, je suis arrivé à avoir plein de livres. Donc, j'ai fait des livres P3, U3, etc. Bref, plein de livres euh, comme ça, vous allez voir. Comme vous voyez, U3, P3, etc. Je me suis dit qu'on allait regarder l'HDV et on allait voir combien ça se valait un livre euh, P2, ok, 600. U2, 600 aussi. Il n'y a pas de livre genre P3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre à 1500 chacun des livres. Ok? Donc P3, on va le mettre à 1500. P3, on va le mettre à 1500. Et en espérant que ça se fasse acheter, et comme ça, on va essayer de monter énormément en argent euh, comme ça. Donc c'est des bons livres qu'on met à l'HDV pour seulement à peu près 1000$. Ça vaut le coup si une personne t'arrête de farmer son stuff ou quoi, ça vaut vraiment le coup pour notre part. Il y a aussi une façon aussi extrêmement facile de farmer l'argent, c'est... Euh, c'est avec euh, la Farm Tool et Fortune euh, 3 dessus et U3. Vous pouvez farmer énormément de ressources. Moi, malheureusement, bah, j'ai vendu la mienne. Mais je vais essayer de m'en recrafter une et d'en avoir une pour vous faire un live où qu'on va farmer juste je, je, je, je, des décès de stuff. Et je vais les vendre avec vous en vidéo bientôt. Donc, je vais stacker ça dans ma système Et puis, je vais pouvoir vous, vous montrer tout ça. Hey, ouais, si. le truc que j'aime bien faire, c'est faire mes kits minerais, comme vous voyez, mes kits comme ça, et les vendre. Donc, euh, c'est pour ça que vous allez voir aussi que je vends aussi euh, des pommes cheats, parce qu'avec mes kits, j'ai réussi à avoir de l'or, je vends mon or, vu que j'ai plus de pommes, et je vends des pommes cheats, comme ça, vous voyez, à des prix assez raisonnables, comme on peut le voir ici, euh, c'est les meilleurs sur le marché, donc c'est plutôt intéressant. Je pourrais aussi vendre un peu de euh, Pekatita, j'en ai quand même beaucoup. Un peu de pomme d'or. Et les perles, je pourrais en vendre quand même beaucoup. Alors regardez, on va vendre une ligne de perles. Je sais que les perles, ça se vend environ à 1000. Et vu que nous, on veut que ça se vende rapidement, on va les vendre à 850. Le stack, ça devrait partir extrêmement rapidement, et euh, on pourra se faire déjà beaucoup d'argent, donc on n'aura pas besoin de plus d'un coffre quand même, les amis, vous le savez. Même chose avec les joints ici, j'ai pas mal de joints cheats, bon, je m'en garde quand même beaucoup, mais j'en avais une ligne ici, je l'ai tout vendu en plus, euh, j'ai des, des trucs pour faire des trucs, ça pourrait les points de faction, les bananes cheats, pas personne achète, puncher, ça je pourrais le revendre, C'est un enchantement qu'on a eu, ici vous voyez aussi Infinity Hall, hein? celui je pourrais le revendre aussi, euh, malheureusement... Je n'ai pas le temps. Essayer de la TNT. Psy, on pourrait la vendre aussi. Donc, on pourrait vendre des décès de psy. Donc, je ne sais pas comment on pourrait s'arranger. Même chose pour l'XP qu'on a accumulé avec nos kits. Il euh, y a plein de trucs dans notre skybase, dans le fond, qu'on pourrait vendre pour obtenir masse, masse, masse d'argent. Donc, c'est ce que je vais essayer de me concentrer là-dessus pour essayer de faire le plus de profit possible, les amis. Et puis, essayer de vous proposer quelque chose d'intéressant euh, et d'être les premiers à avoir un million de dollars. Si on regarde le classement maintenant, on est euh, derrière Protofight. Donc, Protofight, lui, il y a euh, 700 74 euh, 64 euh, 000, mais le problème c'est que lui, il a pas autant vendu que moi. Moi, les, mes ventes à l'HDV c'est 2 143 000, lui c'est 648 000, donc c'est quasiment tout son argent. Donc lui, moi, personnellement, j'ai énormément vendu à l'HDV, autant que quelqu'un. Oh je suis hyper fatigué, désolé, les gars il est genre 5 heures du matin chez moi, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo-là avant d'aller me coucher. Donc on a Tudo d'autres aussi qui pourraient être intéressants punch Oh, on a Punch 1, Punch 1. Ok, on a Infinity 1 ici. Donc on avait un, un livre ici. Oh, attendez un instant. J'avais vu un arc ici puncher. Ok, comme ça. On va prendre l'XP. Je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut manigancer un petit quelque chose avec cet arc-là. Et d'en faire un arc punch 2 directement se faire euh, se faire quelques milliers de dollars parce qu'un arc punch peut aller jusqu'à 5000-6000 dollars si on est capable de le vendre correctement et au bon prix les amis ça peut vraiment vraiment euh, non valoir la peine donc let's go c'est parti on va essayer d'enchanter ça les amis pour essayer de le vendre euh, rapidement euh, je fais ça vite fait les amis donc puncher puncher ça fait punch 2 euh, ça plus ça ça fait tout expensive ça plus ça tout expensive merde donc on va faire un punch 2 on va juste vendre le punch 2 d'abord et je pense que euh, 4500 pour un punch 2 je pense que c'est bon, malgré que, attendez, attendez un instant, c'est peut-être pas un bon prix en fait. Je vais le retirer rapidement parce que en fait, euh, j'ai vu à la sky un livre Infinity 1. Donc on va pouvoir faire Infinity 1 Punch, euh, Punch 2 et on pourra mettre un livre U2 dessus si jamais on a vraiment envie. Donc c'était ici, Infinity, voilà, celui-là, c'est Power Cut par exemple, ça, ça fait chier, mais bon, mieux que rien. Est-ce qu'on a un livre U2, U2, euh, oops, U2 c'est ici, oh, U3, parfait. Donc, je ne vais pas mettre le Livre 3, mais je vais mettre le, le truc dessus ici. Je vais vendre juste l'arc Infinity. Donc, l'arc Infinity, on peut le vendre à genre euh, 1500. Comme ça, c'est quelqu'un un, un livre Punch ou quoi. Et puis, lui ici, on va le mettre ensemble. Et ça va nous faire pas mal de thunes. Donc, comme je vous dis, je vais capable de le vendre à peu près à 6000. Donc, un, un, un, un, un Arc Punch, ça se vend quand même vachement cher. Ou sinon, contre 2 PB. Je pourrais acheter contre 2, le vendre contre 2 PB. Mais est-ce que j'ai vraiment le goût de faire ça en ce moment? Mmh, pas trop. Pas trop envie de pour être franc avec vous Donc euh, on va directement juste le vendre à l'HDV pour 6000$ oh on peut pas utiliser l'arc au punch Pardon L'arc au spawn euh, 20 niveaux puncher Voilà Et là on va faire en sorte qu'il se vende à 6500$ Normalement si je me trompe pas c'est le bon prix Je veux pas faire de bêtises Donc euh, il ouais, y en a un à 6900$ Donc 6500$ Ça me semble être un bon prix Donc voilà les amis on se reprend un peu plus tard, quand j'ai avancé ma quête, quand j'ai avancé un peu en monnaie. Je vais attendre que tout ça se vende pour continuer à mettre mes perles à l'HDV et des trucs comme ça. Mais vous allez vite voir qu'on va monter assez rapidement à l'HDV les amis. Et c'est parti, j'ai enlevé mes blocs d'or, j'ai enlevé quelques trucs. Donc on va vendre vite fait des perles et des pommes d'or. Donc les pommes je les ai toutes retirées en fait pour les vendre un peu plus cher, mais à 300 l'unité, je vais me faire plus de thunes comme ça, vu que j'en avais beaucoup plus. Donc les gens vont les acheter comme. Je sais pas pourquoi, je les vendais en paquet, ça se vendait pas, et là je les vends à l'unité à 300 l'unité, ça vaut vachement plus cher. En fait, je me fais plus d'argent en les vendant à 300 l'unité, mais je comprends pas pourquoi les gens ne voulaient pas les acheter quand ils étaient moins chers. Donc j'ai aucune idée pourquoi. Les gens, peut-être parce qu'ils voyaient le, les prix un peu plus haut, ils se disaient non, ça vaut pas le coup. Mais là, pour le coup, moi, je me fais du profit, comparativement à ce que moi je voulais les vendre juste avant. Donc euh, pour moi, c'est un avantage. Donc j'en profite. De toute façon, c'est pas comme si j'en euh, avais besoin. J'en ai 64 déjà ici, comme vous pouvez voir. Donc, on va continuer à vendre ici nos perles euh, à 800. Euh, oh, on ne peut plus mettre des thèmes en vente. Comment ça Il euh, faudra que quelqu'un achète nos deux pommes. Donc voilà, les graines, je les ai mis un peu trop chères, c'est vrai. Donc ça, je vais descendre un peu le, le prix, je vais les mettre à 1000. Et je pense que quelqu'un va les acheter rapidement, comme ça, pour continuer à vendre des trucs. Et euh, donc, voilà, il me reste des livres P3, P3, U3, etc. Donc ça, espérant que ça se vende rapidement, je l'espère du moins. Si ça ne se vend pas rapidement, les amis, je vais avoir un peu le somme. Mais bon, on prie les amis, on prie, tout devrait être bon, tout devrait être bon. Les perles devraient se faire acheter aussi rapidement. Je l'espère, et on devrait être capable de continuer à vendre. Sur ce, je vous reprends. Les gars, je suis en train de réfléchir, en fait. Le stuff space, il va plus me servir à rien. Je vais garder seulement celui-là. Euh, en fait, je vais regarder la durabilité. 24, 20, on va vendre celui-là, là. là. Euh, lui, 24, et lui, 24. Parfait. Donc, je vais vendre le full space, en fait, pour la seule et bonne raison que... Euh, euh, ok, casu, on va trade avec lui. Donc, c'est pour 9 PB. Je vais lui vendre, en fait, parce que euh, le problème, c'est que... Les stuff space sont plus autorisés dans l'arène depuis quelques temps, donc euh, ça m'intéresse plus vraiment. Euh, m'intéresse plus vraiment de euh, d'avoir autant de full space. Déjà que j'aurai mon full mété et tout, le casque à 20 sur 20, message casu. Ouais, mais vas-y, 8.5 alors. La flemme de te donner mon full neuf. Vas-y, 8.5, c'est bon pour moi, gros voilà c'est bon pour moi J'aurais euh, un peu de pb Je pourrais échanger contre un peu d'argent euh, Malgré que j'aurais pu vendre mes bottes 40 000 et 90 000 J'aurais pu me faire un peu plus Mais bon C'est pas vraiment important euh, Ensuite niveau du euh, plastron space On a combien Ok on va le vendre environ 75 000 Uh, space, il a rien à space en space uh, Je sais pas uh, Ok, ouais, on va vendre 75 000 uh, 75 000 Donc uh, voilà, 75 000 de plastron Et les jambières, on va les vendre 60 000 Je pense que c'est un bon prix Donc voilà, ça va nous faire exactement 100 000 de plus Donc c'est pas si mal Et uh, de plus, nous allons pouvoir uh, Vendre nos pépites de mété aussi Donc on va vendre nos pépites de mété. Je... je vends vraiment tout les gars, c'est vraiment la S Je veux vraiment voir le truc Donc on va les vendre à 650 unités 600 même, tu sais quoi pourquoi pas, 600 si l'unité, on s'en fout un peu, en fait, à ce point. Donc, let's go, c'est parti, mon kiki. Euh, maintenant, il me reste quoi Il me reste, euh, ok, mes trucs en mété, ça, je veux garder. Mais de, les casques, bot, pay je garde, parce que si jamais je veux PVP avec du Tita, je vais juste remplacer, ok. Euh, les blocs de Tita, les gens, ils achètent pas vraiment le Tita. Mon arc punch, j'ai déjà vendu le reste. Une épée mété, je pourrais bien en vendre une, vu que j'en ai deux. Euh, je pourrais en vendre une à combien Genre 10 000 je pense que 10 000 c'est bon. Voilà, 10 000 c'est une bonne prêt pour une épée mété T5. Euh, et on continue les ennemis avant. En fait, je suis en train de réfléchir. J'ai quelques pillages en fait. Euh, J'ai un pillage en fait à une base d'une faction. Et je pense que je vais essayer de le vendre à Keroz. Parce que Keros il travaille de ouf les points. Je pense que je vais essayer de le vendre à Keros pour essayer d'avoir de, de, un peu de stuff ou de l'argent. C'est que Keroz il a genre 400 000, donc peut-être qu'on pourrait lui vendre. Il a quand même, La faction il a quand même 3000 points. Donc, ça peut quand même euh, peut-être lui intéresser. Donc, je vais essayer de voir avec lui pour faire l'échange. Mais juste avant, j'ai vu dans ma Masquerade qu'on avait euh, des livres Fortune 2. Donc, je vais faire un Leaf Fortune 4 et 2. Et ici, Father Fortune 4. Comme ça, on va pouvoir les vendre pour environ euh, 4000$. 4000$, j'ai vu que ça se vendait dans environ de 7. Je crois que 7000$, il y en avait un l'autre fois. Donc, 4000$ selon moi, c'est quand même bien pour des livres Fortune 3. Ensuite, on a de la Space Obsidian. Donc, je vais la mettre à 1000$. Parce que bon, voilà quoi, je suis pas. Je suis pas un peu casse-couille. Casse j'ai encore des livres pour réduction de poids. Je vais les remettre. Euh, vu que j'ai eu la difficulté à les vendre à 1500, je vais les mettre à 800 chacun. Euh, D'ailleurs, on les a tous vendus. On a vendu aussi masse tous nos perles et tout, comme j'avais bien sûr prédit. Donc, on va mettre euh, à 800 nos perles, euh, chacune des, des stacks des perles qu'on a ici, en espérant pouvoir les vendre encore assez rapidement. Euh, ça, c'est juste en faisant ces kits explos dans le fond, tous les jours. Si vous faites vos kits explos tous les jours, euh, vous allez pouvoir en avoir plein. Sinon, il y a aussi. Euh, il y a aussi une façon, c'est de tuer des gens qui ont full perle quoi. <rire> Mais le pire, c'est quand même vachement utile dans, dans ce qui est PP, surtout pour back des AP et ce genre de trucs. Franchement, même si on fait un, fait, un, fait un camp de recharge sur les les perles c'est quand même euh, méga intéressant de, de les utiliser et de les acheter surtout, euh, surtout à bas prix, donc j'ai vu dans la vidéo de Flo, si je me trompe pas qui lui il les, les vende à 1000 et ça se vendait, donc moi pour 800 je crois qu'il y a bien des gens qui vont vouloir bien les acheter un jour, c'est foutu perle, donc de toute façon je les laisse à l'HDV, de toute façon je vais bientôt déco, j'attends aussi, comme vous savez vous avez vu juste avant, mes trucs space sont encore en LHDV. donc dès que je vais me réveiller je vais vous reprendre et j'espère qu'on va pouvoir avoir vendu, vendu nos fortune, nos perles notre space obsidienne et les pièces sp4 space j'espère donc dès que je me réveille on regarde ça tous ensemble les amis je vous dis à tout de suite c'est taikwens ok les gars vous savez que les pb que j'avais juste avant je viens de faire un trade mais j'ai pas rec avec au euh, alias euh, c'était 6 pb pour deux bottes space et je lui ai mis un arc punch en plus euh, donc c'est ça qu'on a fait comme échange et là je viens de mettre les deux paires de bottes euh, pour 42 500 donc, en espérant que ça se vende, si ça réussit à se vendre, euh, je, je crois qu'il va arriver quand même. Ça veut dire qu'on va avoir fait un profit de 1 PB25 sur chacune des bottes. Donc, euh, quand même, près de 12 000, 12 000, 24 25 000 quasiment de profit sur les deux paires de bottes. Donc, franchement, ça, c'est plutôt cool. Et puis, on devrait avoir quand même euh, pas mal de tunes. si on arrive à vendre tout ce qui est à l'HDV. Donc, on va dire « Item Space euh, Pas Cher HDV ». <rire> Pas cher, 50 000 et tout, c'est quand même cher Mais bon, voilà quoi, on essaie de les vendre les gars Pour essayer d'arriver à notre but On a quand même vachement avancé en vendant les perles On est passé de 22 000 à... Euh, non, de 722 000 à euh, 769 000 Donc 40 000 en vendant des perles, des joints, des trucs comme ça euh, Donc si ça... Si c'est voilà quoi, si, si vous, avez, vous avez aussi des perles en trop, des trucs comme ça, voilà quoi. On va tenter notre chance un peu. Ah putain de merde, on n'est pas chanceux, mec. Je vais slash HDV pour 1$. Première personne qui l'aura, tant mieux pour lui. Gros. Mais là, pour ma chance, j'ai pas été chanceux du tout. Euh, voyons voir qu'est-ce qu'il y a à l'HDV qui est plutôt intéressant. Euh, 15 000, on a vendu la note, elle était pas S2, donc ouais, on pas un peu niquer Celle-là à 11 000. Euh, ça, ça, ça, ça, par exemple, je suis. Il fit 2, il fit 5. Ok, attends. Ça, ça va être un bon truc, regardez. On va la vendre à 17 500. Voilà. On va la vendre à 17 500 parce que celle, en fait, qui est à l'HDV déjà, regardez... Celle qui était à l'HDV déjà, est à 15 000, ok Et euh, la note, elle a FI5, avec un repair, la sienne elle a FI2. Donc, je pense qu'on est capable de la vendre à ce prix-là. Si on n'est pas capable, c'est pas grave, pas, on n'a pas perdu énormément d'argent. Mais je pense que l'achat-revente, ça va bien fonctionner sur celle-ci, celle pardonnez-moi. Donc voilà, Oh merci pour les 5 pommes d'or, gros, à tout de suite. Et Hop les gars, je viens de me reconnecter, et là, j'ai juste fait une petite vidéo avant. Donc, euh, en fait, c'est bi bizarre. ok? En gros, il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie avec des creepers aquatiques et ce genre de trucs. Alors que moi, je fais cette vidéo-là. J'étais en train de tourner ma vidéo sur les, euh, les nouveautés, etc. Donc, là, euh, je vais continuer la vidéo dans le fond. Où ce que je faisais euh, mon 1 million Donc, j'ai vendu tous les trucs que j'avais acheté. Donc, vous avez vu, j'avais acheté la skill pickaxe à 11 500 dans mon dernier clip. Je l'ai vendu à 17 500. J'ai vendu toutes les budspace à 42 500. Ceux que j'avais euh, achetés au jeune homme contre 3 PB chacun, je les ai réparés et je les ai vendus en 2500 donc méga profil là-dessus encore une fois le seul truc que j'ai pas vendu dans le fond c'est ma euh, comme vous voyez il y a 18 minutes je les ai remis c'est ma euh, Phytax euh, Pharmax que j'avais acheté à 7500 je crois, j'essaie de la vendre 10 000 et mon casque P2 que j'ai acheté je sais plus combien mais j'arrive pas à, le, à P3 j'arrive pas à le vendre non plus donc malheureusement euh, il me reste ça et on est rendu à ouch! On est rendu à 971 926 et 64 donc, euh, si je regarde le classement vite fait euh, On est pas loin derrière lui What the fuck, comment il a eu autant d'argent aussi vite Il a juste vendu 300 000 What oh, attends Kéros, il a fait quoi, mec Kéros, il y avait deux, 300, 400 000, il a fait quoi Il a pas échangé à lui, quand même Kéros. Oh, Kéros, 50 000, Kéros, t'as fait quoi, putain Qu'est-ce que t'as foutu, Kéros Bordel Donc ouais, nous en, il nous manque 30 000 pour avoir le 1 million. Je veux vraiment être un des premiers à l'avoir. Donc là, c'est là que je vais farmer dans les prochaines heures pour essayer de l'avoir. Donc comme vous voyez, j'ai crafté un creeper aquatique. J'ai encore ma pharmax euh, à moi. J'ai quelques orbes de repair. J'ai encore quelques stuff. Mais 30 000, ça va être vraiment difficile à obtenir. Qu'est-ce que j'ai dans mon truc J'ai des poudre aquatiques. Donc peut-être que ça, on peut la vendre. Euh, mais encore là, je pense pas que ça doit vouloir super cher. Je vais regarder HDV. Attendez, on va voir. Euh, poudre aquatique, bon regarde, on va la vendre à fucking 100 chaque unité comme ça, ça fait déjà 100 de trucs faits, j'ai aussi euh, attends, attendez, attendez j'ai aussi trade marqué. j'ai combien 6.5 pb donc, j'ai 6.5 pb. On va lui donner ça. J'ai pas besoin. Donc, 6.5 pb. Si je suis capable une paire de bottes, ouais, ok. C'est ce que je vais faire. J'ai essayé d'être trouver un bon prix pour acheter une paire de bottes. J'achète. J'achète. space versus 4 pb. Versus. point boutique. Je vais faire 4. Le max que je vais mettre, c'est 4. Mais je vais quand même mettre, essayer de l'avoir à 3.5. Ce serait quand même pas mal. Attention. tout suite. Ok, je vais faire un échange avec l'Ollman. Normalement, il va mettre 10 000. Et moi, je vais mettre 1 pb. Donc, attends, il va tu mettre 10 000. 10 000. Parfait. 1, 2, 3, 4, 0. Parfait. 10 000. Et je vais échanger celle-ci euh, avec deux repères. Euh, en fait, je vais en faire un repère pour vraiment bien qu'il soit... Euh, pour bien, pour bien pas que je me fasse niquer. Donc euh, Je vais lui vendre pour 7 000$. 7 000, 5, 7 000 un truc comme ça. Ouais, voilà. 7 000 Donc on perd 500$ sur celle-ci, mais il perd un repère. Donc au final, bon, c'est pas très grave. Tu comprends? Euh, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Mais faut qu il faut qu'il mette très gros. Mais prêt, gros, j'ai mis là-bas Farmax. Ph Qu'est-ce qu'il qu qu fait, putain? Mec, un repère. Oh merde, il l'a remarqué! Putain, ok, je vais lui repair, attends. Je vais lui repair, je suis un mec de type sympa là. Oh là là, moi je voulais le niquer, mais bon. Je suis un mec de type. Euh. Euh. Attends. Trade MR, c'est bon. Oups, faut me qu'il mette ses. Mais je m'en fous! Il regarde, il regarde pas les ripères oh le coup. Ok c'est bon, il est, il est pas con, ok parfait Donc euh, 7000 Il va nous manquer si je calcule bien oh, encore 21000 Putain putain putain 21000, 21000, ok je continue à essayer de faire des achats Attendez les gars, j'ai peut-être euh, un œuf De le marchand euh, Le marchand euh, je Attends je comprends Je veux 30k pour 3 pb j'espère qu'il va vouloir. Parce que il manque 21 000, mais bon. Euh, voilà, je pas lui, je peux pas lui acheter 21 000. faut acheter par coup de 10 000. Ok. Euh, viens, spawn. Je sais pas s'il va vouloir, mais... j'y je suis Ok, trade. Ok, j'espère qu'il va bien accepter le marchand. Donc, c'est 3 PB contre 30 000. Euh, let's go, let's go, let's go. Please euh, Attends, allez. Euh, 3 PB. Let's go. Contre... 3000. Parfait. 1, 2, 3, 4, 0. C'est parfait, les amis. On a, je crois, si je me trompe pas... Oh, on peut avoir un peu plus que 1 million On peut avoir plus que 1 million Oh, les amis On est quand même le premier à avoir 1 million. Euh, mais, euh, thanks. Euh, on peut avoir encore plus. Euh, euh, je peux encore euh, t'en prendre un, en fait. Je reviens. Merde, je suis con. Je pensais que ça bloquait à 1 million. C'est pour ça que je voulais pas euh, lui, euh, lui lui prendre les 40 000. Parce que je pensais que ça allait bloquer. Et puis j'allais perdre les 10 000 en plus. Mais si on peut aller plus, euh, c'est cool alors. Je savais pas, il va me rester 2,5. Donc c'est bien. Voilà mon beau fils. J'ai un ben, à toi gros de la tête. Tu t'es fait 4 points boutique. En espérant que tu t'en utilises bien. Et c'est cool, c'est cool, c'est cool. Parce que j'ai 1 million. 1 million. Nice! J'ai un fucking million. Ah, oh, ça a été du tryhard, ce truc. J'ai dû vendre pas mal de full space, des trucs comme ça. Ça a été pas mal de tryhard. Mais on a enfin réussi. Je vais trader avec euh, Marquis. Parce qu'en fait, j'ai envie de voir le nombre de PV qui me reste. Et je vais, je pense je vais vous les faire gagner dans les commentaires, en fait. Il me reste 1.5 pb. Ouais, je vais vous les faire gagner dans les commentaires, les gars. Donc, vous pouvez avoir un space et une mété avec ça. Donc, je vais vous les faire gagner. Faites juste me dire dans les commentaires euh, des bonnes blagues. De Racontez-moi une bonne blague et puis donnez-moi votre pseudo. Et si je vois un de vous au spawn, et je vais choisir un de vous. Et je vais vous lui donner au spawn 1.5 pb. Donc, voilà. Merci, les gars. Je vous aime énormément. Et puis, euh, on l'a en fait réussir. quoi. C'est un fucking million de dollars.